capsule est consacrée à l'indexation dans R. C'est un processus qui peut sembler un peu compliqué au départ, mais c'est vraiment essentiel à maîtriser pour la suite. On débute comme il se doit en lançant notre premier bloc de code pour installer le module Questionnaire, pour copier notre base de données HDV-HDV2003 qu'on va utiliser tout au long des capsules et qu'on va copier et renommer dans un objet qui s'appelle bd. En passant, tout au long des capsules, si vous voulez revenir à la base de données originale, parce que vous avez fait des modifications dans certaines variables et vous voulez retrouver, retourner au départ, vous pouvez simplement recopier cette instruction-là et automatiquement, la BD originale va être recopiée dans votre objet. L'indexation, donc, c'est une fonctionnalité qui permet d'utiliser des opérateurs afin d'accéder aux éléments qui se trouvent dans notre objet. En d'autres mots, qui nous permet de sélectionner des variables ou des observations en fonction de différents critères. Il y a trois types d'indexation. Il y a l'indexation par position, l'indexation directe, par nom ou par condition logique. Mais les trois reposent sur le même principe. On va utiliser des opérateurs, soit des crochets simples ou doubles. On va voir seulement les simples ou le signe de dollar pour sélectionner des éléments spécifiques qu'on veut sélectionner ou pas. On se souvient que notre objet, notre base de données, c'est un objet à deux dimensions. Des colonnes, puis des rangées. Chaque élément qui compose ces deux dimensions-là est, est indexé à une position, est ordonné. On a les variables 1, 2, 3, 4, 5. On a nos observations 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le concept de sélection par position c'est de sélectionner les éléments qui nous intéressent en fonction de leur position, de leurs dimensions respectives L'instruction qu'on va utiliser a toujours le même, euh, le même format. On met le nom de notre objet, on utilise les crochets et on sélectionne la position de notre rangée, virgule et ou nos colonnes. Par exemple, pour sélectionner une ou plusieurs variables, ça se passe de ce côté-ci de la virgule. Alors, je veux sélectionner dans mon objet la deuxième variable, je mets son nom, mes crochets, virgule, 2. Je sélectionne la deuxième variable dans la dimension colonne. AR me retourne donc un vecteur numérique qui est dans le fond le contenu de ma variable d'âge de mes répondants. Qu'il y ait un espace devant la virgule, ça n'importe peu. L'important, c'est qu'il y ait une virgule pour, que la, pour pouvoir spécifier dans quelle dimension se trouve notre condition on veut sélectionner plus d'une variable, on peut le faire de différentes façons. Avec l'opérateur, deux points pour sélectionner des éléments qui se suivent, une séquence. D'ailleurs, c'est le raccourci de la fonction qui s'appelle sec. Alors, je veux sélectionner mes, mes variables de 3 à 6. R me retourne alors un data frame avec toutes mes observations, puisque j'ai rien devant la virgule, et mes variables 3, 4, 5, 6. Si je veux sélectionner euh, des euh, variables non consécutives, alors là, il faut que j'utilise la fonction C. Dès que je sélectionne plus d'un élément, il faut que je les combine avec un C, entre parenthèses, mes variables 3 et 6. Je pourrais vouloir sélectionner toutes mes variables sauf une. C'est plus économique d'utiliser l'opérateur sauf un moins. Donc je sélectionne toutes mes variables sauf la deuxième. Je sélectionne toutes mes variables, sauf 3 à 6. Je sélectionne toutes mes variables, sauf 3 à 6. Donc logiquement, si je veux sélectionner une ou plusieurs observations, c'est exactement le même type d'instruction, mais ça va se passer de l'autre côté de la virgule. Donc si je veux sélectionner toutes mes variables, pour, mais seulement les observations de 3 à 6, je mets 3, 2, 6. Donc, un data frame, quatre observations, 20 variables. Et je peux mettre le, toutes les mêmes instructions. Pour sélectionner les deux, bien, je mets, je mets l'information devant et après la virgule. Mes observations, 1 à 100. Pour mes variables, 1 à 5. Et la dixième. Et l'intérêt, c'est évidemment, entre autres, qu'on peut créer des sous-ensembles qu'on va mettre dans d'autres objets. Donc, je mets le résultat de ma sélection par condition ici dans un nouvel objet qui s'appelle « BD2 », ce qui me crée donc une nouvelle base de données composée de mes 100 premières observations et 6 variables. Par euh, condition, par euh, nom maintenant. C'est le même principe avec le crochet, sauf qu'au lieu de mettre la position de nos variables, on va mettre son nom, en guillemets, puisque c'est de l'information textuelle. Donc, sélectionner ma variable de pratique religieuse, je mets son nom. R me retourne un data frame dans ce cas-ci d'une seule variable. Pour sélectionner plus d'une variable par nom, c'est le même principe. Et on peut mélanger les deux types d'indexation. Sélectionne mes observations par position, je sélectionne mes variables par nom. Maintenant, l'opérateur qu'on utilise le plus souvent quand on veut sélectionner un seul élément. En fait, c'est un, un raccourci du crochet. Quand je veux sélectionner une variable, donc je mets le nom de mon objet, le signe de dollar, pour accéder à l'élément sexe de ma base de données. C'est donc un contenu, euh, c'est un facteur, en fait, avec deux niveaux, homme et femme. peux aussi mélanger les deux. Mettre une sélection par position d'observation sur une sélection de variable. Donc, BD$ sexe, crochet mes observations de 10 à 20. On remarque ici qu'il n'y a pas de virgule dans, entre mes crochets parce que là j'applique ma condition par position à un élément qui a juste une dimension, une variable qui a juste une longueur. Donc ça me retourne mes dix, premières, mes, mes dix observations pour ma variable sexe. Et donc toutes les, obs, toutes les fonctions que j'avais utilisées pour explorer ma base de données, je peux les utiliser en lui passant un, un, une variable au lieu de la base de données au complet, pour voir sa longueur, pour voir sa structure, un facteur à deux niveaux, et pour explorer ses premières observations euh, en la passant à la fonction HEAD. Par condition ou opération logique la plus utile et qui peut s'avérer la plus compliquée, autant qu'on le veut qui consiste à sélectionner des observations qui remplissent une ou plusieurs conditions en utilisant des opérateurs égal-égal pour égal. L'opérateur sauf pour les conditions, ce n'est pas un moins, c'est le point d'exclamation égal, plus petit que, plus grand que, etc. Alors, si je veux sélectionner selon une valeur de variable, donc je veux sélectionner les femmes, toutes les observations qui ont femmes euh, comme sexe. D'abord, on va procéder en deux étapes. Je vais d'abord créer une condition de test logique. Est-ce que le contenu de ma cellule de variable femme est euh, sexe est femme, vrai ou faux? Ce qui me donne un vecteur logique true ou false. Je peux aussi procéder par la négative, c'est-à-dire utiliser sauf, point d'exclamation, égale homme. Ce qui me donne dans, cas, dans ce cas-ci la même chose, puisque j'ai juste deux catégories. En soi, un vecteur logique, ce n'est pas très, très euh, utile. C'est utile à partir du moment où on va mettre notre condition dans notre opérateur de, de sélection, notre crochet. On met une virgule et un, et un vide après, parce que là, on sélectionne des observations et non pas des variables. Alors, je vais coller cette condition de sélection-là à mon objet original, BD, et je vais mettre le résultat de cette sélection-là dans une nouvelle base de données, donc pour me créer une base de données pour les femmes et pour les hommes. Ce qui me donne donc deux nouveaux data frames, et on voit ici que le sexe, c'est seulement des hommes, 899 observations On peut évidemment complexifier les choses, sélectionner selon plusieurs conditions appliquées à une variable. Si je veux sélectionner les répondants qui sont à la retraite ou au foyer, donc, sélectionner les deux, mais avec un ou logique. C'est le même type, c'est la même instruction. VD ma variable d'occupation professionnelle égale égale retraite ou égale égale au foyer. Virgule. Je pourrais sélectionner aussi selon plusieurs conditions appliquées à plusieurs variables. Je vais sélectionner mes répondants de 40 à 60 ans qui aiment la lecture ou le cinéma. Alors là, il faut faire attention pour ne pas s'enfarger dans les opérateurs et les parenthèses. Euh, je mettrais BD âge plus grand égal à 40 et plus petit ou égal à 60, là c'est un « et », avec un « ou », on aurait tout le monde là. Et, parenthèse, euh, M, la lecture, oui, ou le cinéma, oui, virgule, pour toutes les variables. Il faut faire attention par contre, si on travaille avec des variables qui ont des valeurs manquantes, la sélection par condition va faire en sorte que si vous avez une valeur Na dans une de ces trois variables de condition là le cas va être conservé. Si vous voyez ici, je sélectionne mes cadres qui ont moins de 50 ans. Il y a un petit problème de résultat. Là. Ça veut dire que dans ces cas-là, il y avait un Na dans une de ces trois variables-là. Il y a deux façons de régler le problème. En utilisant l'argument, point d'exclamation, isNA, pour dire sauf les valeurs NA, on va appliquer à chacune de nos variables où on a des valeurs manquantes du moins. Donc si on fait ça comme cela, ça va régler notre problème. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser une fonction spécialisée parmi d'autres pour créer des sous-ensembles qui s'appellent subset. L'instruction est un peu différente, on met le nom de la BD au départ, virgule, et la même sélection par condition, sauf qu'on ne mettra pas le BD de l'heure devant le nom des, euh, de nos variables. Et ça va donner exactement le même résultat que cette fonction-ci. Je vous laisse avec quelques parlant de valeurs manquantes, avec quelques fonctions qui sont vraiment... Euh, importante à connaître si vous avez à travailler avec euh, des valeurs manquantes, c'est souvent le cas dans les données d'enquête. Euh, donc, plusieurs euh, fonctions utiles pour les identifier, pour euh, faire la somme des valeurs manquantes, pour les éliminer, soit au dans toute la base de données ou soit dans une variable spécifique, même pour faire de l'imputation si on voulait. Euh, c'est important quand vous travaillez avec des valeurs manquantes de vous assurer que vous... De, de savoir comment les fonctions vont gérer les dites valeurs manquantes.